De présente, cuisinez bien pour presque rien avec les petits lions, comme ce risotto pas très chéro. Faites cuire doucement le risotto. On ajoute les champignons, puis les petits pois, le tout dans le risotto et terminez avec du lard bien croustillant. Voilà, ça sent bon, c'est que du bonheur et c'est bon marché. C'est pas tout bon ça À ce prix-là, on choisit De tous les jours. De du côté de la vraie vie. Découvrez encore plus de recettes petits lions à moins de 3 euros sur delez.be.